Eh bien bonjour à tous, alors euh, eh bien nous y voilà, la situation n'est pas du tout idéale. Bien sûr nous aimerions qu'elle soit autrement mais voilà il faut savoir accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Ainsi donc les cours pour le moment vont avoir lieu à distance. Après cette matinée agitée et perturbée par les soucis de connexion et autres, tentons de nous y remettre. Pour tous ceux qui ont accès à Internet, en particulier pour tous ceux qui peuvent y avoir accès avec un ordinateur individuel, ça va être relativement facile. Enfin, facile, une fois que les soucis de connexion seront résolus, c'est-à-dire d'ici un ou deux jours. Pour l'instant, ok, ça rame, c'est comme ça. A noter que pour accéder au cahier de texte, le plus efficace est d'aller sur le site du collège, pas de passer par Argos, sur le site du collège collège-innovant64.fr, et de cliquer à droite sur l'onglet Cahier de texte en ligne. Ensuite, pour aller sur Pearl Trees, hein, il faut pour l'instant surtout être patient, ne pas hésiter à s'y connecter directement, sans forcément passer par Argos. Enfin, des fois, c'est mieux en se connectant d'abord sur Argos, des fois, c'est mieux en allant directement sur Poreltris et en mettant vos identifiants et votre mot de passe. Il faut surtout être patient, laisser le truc tourner et au bout d'un moment, ça s'ouvre. Surtout, ne pas cliquer 15 000 fois, euh, juste être patient. Pour les maths cet après-midi, de toute façon, vous pourrez prendre direct les documents via le cahier de texte et pour la suite, bah, on verra au fur et à mesure comme d'hab, l'important c'est de faire au mieux et quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. A noter encore que pour ceux qui ne l'ont pas encore regardé, il y a un premier tuto qu'il faudrait que vous alliez voir via le site du collège qui a été fait par Monsieur Verne pour vous expliquer la manière de faire pour récupérer et déposer votre travail sur Trees. Pour ceux qui n'ont pas du tout Internet, ce sera un peu plus compliqué. Si par hasard ces élèves peuvent trouver un moyen d'avoir quand même accès à Internet, vraiment ce sera plus simple. N'hésitez donc, donc pas à faire fonctionner vos neurones pour trouver s'il n'y aurait pas quelqu'un autour de vous qui pourrait vous prêter une tablette ou un petit ordinateur ou un smartphone qui a accès à Internet via des amis, via bah, je ne sais pas, vous cherchez. Vous faites fonctionner votre imagination pour chercher euh, qui peut vous aider à cela. Et évidemment, là, présentement, euh, ce ne sont pas ceux qui ont accès à Internet qui vont écouter ce message. Donc, les chanceux qui ont accès à Internet, vous essayez de voir si vous ne pourriez pas aider ceux qui n'y ont pas accès en leur prêtant, en leur faisant prêter ponctuellement un outil permettant d'avoir accès à Internet. De fait, si on doit trouver un intérêt à la situation présente, c'est celle de nous aider à faire évoluer nos mentalités, en particulier savoir être toujours mieux solidaires les uns des autres, vous savez le faire, mais chacun de nous peut encore progresser en ce sens, et être attentif aux uns et aux autres, en l'occurrence ceux qui ont Internet, ceux qui ont les moyens d'avoir accès à Internet facilement, ceux qui arrivent à s'y connecter facilement. Bref, tout cela, pensez à penser à ceux qui n'ont pas accès aussi facilement à Internet et pour lesquels c'est plus compliqué d'arriver à suivre les cours à distance. Bref, de bref, venons-en à ce premier cours de mathématiques à distance. En même temps, je vais dire des choses-là qui sont vraies pour les autres matières. Là, ces premières connexions, ça va surtout être l'occasion de tester les différents moyens qui sont mis à notre disposition. À ma disposition à moi en tant que professeur et à votre disposition à vous les élèves qui restez en contact avec moi, mais d'une manière assez originale. C'est inédit dans le monde entier et en particulier entre vous et moi. Un deuxième intérêt à cette situation va être de développer les meilleurs moyens d'être autonome par rapport aux moyens qui sont mis à votre disposition, à notre disposition. J'insiste là-dessus vous pouvez évidemment faire de ce temps un peu du n'importe quoi, mais l'enjeu, c'est que vous puissiez continuer à faire fonctionner vos neurones pendant les jours et les semaines qui viennent. Parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps cette situation va durer, mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, vous serez dans la classe supérieure que vous ayez travaillé pendant toutes ces semaines, ou bien non. Donc autant faire le mieux possible. J'insiste sur ce point, j'insiste sur le fait qu'il est bon que vous fassiez preuve du meilleur sens des responsabilités possibles pour trouver les moyens de continuer à faire fonctionner votre cerveau le mieux possible d'une part et pour savoir être attentif les uns les autres, les uns aux autres élèves, que peut-être vous pouvez aider même à distance et aussi pour savoir être attentif aux autres élèves que vous pourriez solliciter pour qu'ils puissent vous aider eux. Dans ce premier cours de maths, dans cette première séquence de maths, on va donc surtout tester les différentes manières de travailler pour voir celles qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas. Certains réussiront à faire fonctionner tout, d'autres pas grand chose, c'est pas grave. L'important, comme d'habitude, c'est d'arriver à faire le tour de tout ce qui est possible. Et nous, les profs, on va aussi se recaler les uns par rapport aux autres pour euh, que ça marche le moins bas possible en fonction de toutes ces connexions euh, qui tombent tout d'un coup du ciel. Il y a pour l'instant trois choses que je vois que nous allons pouvoir faire, euh, en particulier à distance. La première, c'est que je vais vous donner des exercices sur feuille et que vous allez les réécrire sur votre cahier. Pas la peine de les imprimer. Euh, voilà, vous prenez les exercices, vous n'avez évidemment, évidemment pas à recopier les consignes, vous faites au mieux, et euh, pour euh, détailler les exercices, vos réponses, si vous avez un document PDF, vous pouvez réussir à le retrafiquer un petit peu sur Portreeze, mais sinon, en fait, eh ben, vous écrivez juste sur votre cahier. Et une fois que vous avez terminé votre travail, vous en prenez une photo et vous me la transmettez dans le bon dossier sur Portreeze, comme euh, M. Verne vous l'explique, sur le tuto dont j'ai parlé tout à l'heure et qui est donc sur la page d'accueil du site du collège. La deuxième chose que je vais vous donner, comme dans les cours habituels, ce sont des exercices en ligne. Ce qui change là, par rapport à d'habitude, c'est que je ne vais évidemment pas vous voir en direct. Par contre, je pourrais suivre vos résultats à distance, enfin, ce que vous arrivez à faire, ce que vous n'arrivez pas, et je pourrais donc voir là où vous avez des difficultés et vous aider en fonction. Le souci, c'est que ceux qui n'ont pas accès à Internet, forcément, ils ne pourront pas utiliser cet outil. D'où l'intérêt pour ces élèves-là de chercher à avoir un moyen d'avoir accès à Internet. Et pour les élèves qui ont accès à Internet, de chercher, s'ils ne pourraient pas trouver un moyen, d'aider les autres élèves à avoir accès à Internet. La troisième chose que je vais vous proposer, c'est de visionner des vidéos à partir desquelles je vous poserai des questions. Vous pourrez y répondre là aussi directement en ligne, ou bien vous pourrez écrire sur votre cahier, prendre en photo votre réponse et me transmettre sur cette photo sur Pearl 13 ans. Euh, Alors, euh, cette manière-là de faire euh, prendre les photos, c'est sans doute à privilégier pour ceux qui n'ont pas accès à Internet et aussi pour ceux qui ont accès à Internet mais qui sont plusieurs à la maison, qui donc ne peuvent pas avoir accès individuellement en permanence à un ordinateur ou à une tablette. Bon, de toute façon, là, ce qui est sûr, c'est qu'au début, on se cale les uns les autres. Nos stress, vous faites au mieux, vous gardez au mieux les documents et puis vous les transmettrez eh ben, quand ça ramera moins. quoi. Dans tous les cas, nous restons évidemment en contact parce que l'être humain a besoin de relations humaines pour vivre. Pour me joindre directement, le meilleur moyen est de m'envoyer un message privé sur Tree's, Bon, euh, quand ça ne rame pas trop. Si on verra après s'il si faut mettre en place d'autres choses. Pour l'instant, on teste ça. Si cela concerne le cours directement, et peut intéresser les autres élèves. Vous pouvez aussi faire un commentaire dans la perle qui s'appelle « Pour déposer mon travail », puisque dans cette collection-là, nous formons une équipe et que donc tous les commentaires sont visibles par tout le monde au fur et à mesure. Nouveau point d'attention à ce sujet, surtout éviter de prendre la parole pour dire n'importe quoi. C'est-à-dire merci de ne pas enchaîner sans fin les « coucou, c'est moi, comment ça va, ça va et toi euh, ?» de partir dans tous les sens, c'est bon, ça va déjà être compliqué, on l'a déjà vu ce matin, on n'insiste pas. Ce genre de réflexion où on dit un peu n'importe quoi ou des choses sans importance, c'est très intéressant, mais euh, ça va surcharger très vite nos échanges. Donc, sur le chat officiel, entre guillemets, je vous demande donc de ne dire que des choses qui sont vraiment utiles, vraies et bonnes à entendre. Pour dire des choses sans importance, euh, parce qu'il est évidemment bon aussi de savoir dire des choses sans importance, je vous demande d'autres d'utiliser d'autres réseaux. Monsieur Vernieu vous l'a dit dans la première vidéo, les profs, nous pouvons voir tout ce qui se passe sur Portris, donc merci de ne pas surcharger les choses outre mesure, on va déjà essayer de faire que ce qui doit marcher fonctionne le mieux possible. Merci aussi évidemment de continuer à échanger entre vous de manière avec civisme, c'est-à-dire en se respectant les uns les autres. Et eh bien, euh, voilà, voilà. Merci à tous pour votre collaboration et à très bientôt dans cette nouvelle aventure.